chers amis, chers collègues, au nom de deux associations, en fait, pour la culture et les sciences et l'association Célibre pour la culture numérique libre, je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir accepté de participer à notre séminaire. Et je tiens particulièrement à remercier notre cher professeur Peter Dargran pour avoir pris la peine de faire ce long voyage depuis le ciel par ses propres moyens financiers pour nous rejoindre ici à Sayada et présenter sa conférence. En fait, c'est la deuxième fois que nous aurons le plaisir d'accueillir notre cher Peter après sa brillante intervention lors du colloque international organisé par l'association Masarad, je suis membre, en octobre 2013 et qui a porté sur le modèle de développement scandinave et les perspectives de coopération avec la Tunisie post-révolutionnaire. C'est très bien médiatisé et ça a un grand effet sur la culture politique en Tunisie. Donc, euh, Peter Dargram est un ami, euh, professeur émérite. Peut-être que je veux euh, le présenter après, juste avant sa présentation. Mais maintenant, je passe, je passe à une introduction générale. Voilà une communication intitulée « Dynamique du rite et projet de démocratie participative ». Euh, quelques observations sur l'expérience de Sayada. Euh, certes, la problématique de et de la dé démocratie suppose une approche théorique appuyée par une littérature adéquate et approfondie. Cependant, vu l'aspect non académique de ce séminaire, je vais me contenter d'analyser quelques constats préliminaires en rapport avec l'expérience de Sayada. Euh, je voudrais quand même débuter ma communication par quelques remarques d'ordre théorique. Trois remarques en fait. La première, c'est que l'instauration de, de la démocratie n'est pas un projet d'État, comme on en pense souvent. Puisqu'elle est en réalité un défi sociétal, où jouent tous les acteurs de la société civile, dont le succès ou la défaite dépend du degré d'implication et d'engagement des acteurs de la société civile. C'est ma première remarque. Voilà. La deuxième, l'instauration de la démocratie dans une société doit débuter à l'échelle locale, et non pas à l'échelle globale, afin qu'on développe une culture citoyenne en service des institutions démocratiques, et non pas l'inverse. La troisième remarque, c'est que la démocratie est essentiellement une pratique de la vie quotidienne et non pas une création des institutions ou une amélioration de ces institutions, telles que le Parlement ou la Constitution. On pourrait avoir une très bonne Constitution, on n'applique rien, donc pourquoi le faire Pourquoi l'améliorer Voilà. Donc, euh, après ces remarques d'ordre théorique, je passe directement à, au premier axe. J'ai intitulé Genèse du projet de la démocratie participative à Sayada. Ce projet puisse ses origines de la, de la dynamique qu'ont créé certains activistes locaux qui s'opposaient au régime policier de Ben Ali. Il faut le dire il est. Il s'agit essentiellement de certains syndicalistes et aussi des activistes de droits de l'ordre et des adhérents des partis politiques opposants. À l'époque, ils étaient clandestin et légal. Ces activistes étaient souvent présents lors des manifestations qui s'opposaient à la dictature du régime de Nari, telles que les grèves surtout au secteur de l'enseignement, les manifestations organisées par la Ligue tunisienne des droits de l'homme, etc. En général, ces activistes défendent un projet sociétal, non pas social, un projet. Un projet, un projet un projet sociétal progressiste et adopte une idéologie plutôt socialiste, sous l'effet de leur vocation syndicaliste. Néanmoins, on peut trouver quelques militants qui adoptent des autres idéologies, mais ils sont vraiment minoritaires. La majorité d'entre eux, ces activistes, appartiennent à la classe moyenne, des fonctionnaires d'État et surtout des enseignants, et dotés d'un niveau en général, dotés d'un niveau. D'un niveau scolaire universitaire. Donc, c'est une présentation générale. Je passe directement au deuxième axe. Peut-être que c'est un euh, projet d'un article scientifique, mais ce sont des remarques préliminaires dans ce séminaire. Donc, euh, le deuxième axe, c'est la dynamique révolutionnaire et l'élite locale. Dès le début de la mobilité révolutionnaire en décembre 2010, il y a eu des soulèvements très violents à l'intérieur de la Tunisie les zones côtières ne sont impliquées dans cette dynamique qu'après un certain temps. Néanmoins, quelques activistes locaux sont d'une façon spontanée dès les premières émeutes et ont été encadrés par le syndicat régional des monastères, notamment. Certains d'eux, euh, certains d'entre eux, ont même participé à des manifestations très dangereuses le 13 janvier 2011. J'en faisais partie de ces activistes. Où, ce jour-là, il y a eu des victimes, plusieurs victimes dans plusieurs régions de la Tunisie. À la suite de la fuite du président Duchu le 14 janvier 2011, ces activistes se sont regroupés et ont réussi à créer un comité local pour la protection ça s'appelle comme ça, c'est une traduction à 100%, un comité local pour la protection de la Révolution. Il est utile à noter que ce comité n'est pas un cas particulier, puisque l'on avait presque partout dans toute la Tunisie. Ce n'est pas un cas particulier pour ça. Il faudrait peut-être aussi souligner le rôle majeur qu'a joué le l'Union Générale, l'UJTT c'est une abréviation, de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens ainsi que le Conseil national des avocats pour la création de la comité, la comité national pour la protection de la révolution. Il y avait donc des comités locaux et un comité national. Les membres de ce comité local ont essayé de mobiliser la masse populaire ça veut dire, pour s'inscrire dans une dynamique révolutionnaire telle que, par exemple, le saisie le, le, le du siège du SCD, Rassemblement Constitutionnel et Démocratique. C'était Parti avec tout l'archive, ou bien de changer le délégué de la vie, mais faute du désintérêt de la masse populaire, on a réussi, on a, je parle de, nous, de nous, on a réussi que peu de choses. La, contra la contradiction entre le projet de l'élite et les intérêts, je précise, il y a un projet de l'élite et des intérêts de la masse populaire, semble être un phénomène structurel. Très à ça. C'est une contradiction, malheureusement, triste. Mais heureusement, a <rire> heureusement, de bon côté, heureusement on a réussi à, à imposer, avec le soutien de l'UJTB, une délégation spéciale qui va diriger la municipalité euh, de la ville. Le président de cette délégation, est parmi nous, M. délégation spéciale, puis un membre du comité de protection de la révolution. En fait, on a suggéré, nous, comme groupe, on a suggéré l'idée de ce côté candidat, et là, c'était bon. Donc, on a réussi quelque chose sur le plan du pouvoir local, qui est très intéressant, malgré le les désintérêt, de la masse populaire. C'est un constat, malheureusement, qui est souligner. Donc, le troisième axe, s'intéresse à la collaboration entre le nouveau tissu associatif révolutionnaire, entre parenthèses, et la délégation spéciale du Sahel. Cette dynamique engendrée par le Comité local de la protection de la révolution a inspiré notre regretté Sahel Moubakar, qui est le fondateur de l'association EURNOJ. Il est décédé en 11 janvier 2012. Donc, Elle a inspiré l'idée de la création d'une association dont l'objectif principal est de promouvoir les valeurs démocratiques. Donc, Ednourouche a comme objectif principal et central de le promouvoir les valeurs démocratiques. Suite à cette initiative, les membres du comité de protection de la révolution ont œuvré pour la concrétiser. Ils ont reçu euh, euh, -moi, et ont réussi à la fondation légale d'une nouvelle association qui porte le nom de Averroes, célèbre philosophe et scientifique du XIIe siècle, en arabe c'est Ibn euh, en français c'est Ouest, voilà, et qui est considéré comme le symbole, Averroës, le symbole de la conception progressiste de l'islam. Donc c'est l'association Ouest pour la, pour la culture et les sciences. C'est euh, très significatif, comment joindre la culture et les sciences avec une vision progressiste, voilà. Cette association a œuvré depuis sa création à pousser la masse populaire locale, à adopter des choix progressistes par le biais de plusieurs conférences et colloques nationaux, colloques Open Data, open data colloques qui portaient sur la protection de l'environnement. Il faut souligner aussi que le projet de Open Data a été suite à l'initiative de certains activistes dont par exemple Nizar et Habib Benny qui ont adopté, euh, et, et, voilà, euh, c'est pas Ebn a encadré cette activité mais euh, l'initiative était, était apportée par des activistes euh, plutôt des, euh, dans le monde culturel, c'est-à-dire euh, qu'ils sont, euh, qu ils sont euh, des informaticiens, des ingénieurs et tout ça, voilà. Euh, voilà, le, cette initiative a été adoptée par euh, le, le président et les membres de la délégation spéciale de la municipalité de Zayada et soutenue par l'association ebno La création de la, cette deuxième association, ici, libre, pour la culture euh, numérique libre, a permis de promouvoir cette initiative et de lancer... Un autre projet pilote à Sayada, qui est le Wi-Fi gratuit, qui a été envoyé à Nia. Voilà. Euh, finalement, je vous laisse le plaisir d'en découvrir plus de détails à travers la communication de mon ami Nizar, président de l'association. Merci pour votre attention.